Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans Bokeh comment insérer un kiosque de notice dans un article. Alors pour cette démonstration, j'ai un article ici, notre sélection de cuisine, et euh, j'aimerais bien insérer un kiosque dans cet article euh, avec des documents relatifs à la cuisine. Alors j'ai modifié l'article, et euh, dans l'éditeur, on a maintenant ce bouton euh, Insérer un kiosque de notice. Quand je clique dessus, je vais pouvoir définir un kiosque. En, je retrouve les mêmes propriétés que la boîte kiosque classique. Alors, hop, notre sélection pour le titre. Je vais sélectionner un type de kiosque, par exemple une barre d'image horizontale et un domaine hop, cuisine. Donc le kiosque est symbolisé par cette image. Je peux modifier euh, le paramétrage en faisant un clic droit et modifier le kiosque de notice, par exemple. Et ces paramètres seront pris en compte. Et Quand je valide mon article, euh, Bokeh va automatiquement insérer un kiosque qui correspond euh, au paramétrage euh, que j'ai fait. Voilà. Alors si je veux modifier euh, ce contenu ou mettre d'autres kiosques, par exemple euh, je peux tout à fait mettre deux kiosques euh, dans le même article avec euh, des paramétrages euh, différents, par exemple ici je vais mettre euh, un cube voilà et bokeh okay, va rendre les deux kiosques euh, dans l'article voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Euh, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Et mettez des pouces bleus si vous l'avez apprécié.